– Alors, tu vois, il y a deux volets par rapport à ça, c'est pour ça aussi que on, on dit que c'est un projet de, de politique de transformation, on va dire, sociale et sociétale, accompagné aussi d'un projet de territoire. C'est parce qu'on a quand même aussi une vision, je veux dire, citoyenne. Donc euh, nous, on essaye au niveau de la mine de, de, de développer une sorte de concept qu'il faut co-construire, -co on va dire, avec l'ensemble des parties prenantes, mais qui sont euh, la mission citoyenne de service public. Parce que là, aujourd'hui… Qu'est-ce qu'on nous offre en fait comme, euh, comme choix Il y a le service public qui régente tout, ça crée, ça crée des, des frustrations parce que limite c'est, euh, bon allez vous occupez pas de, de, de, de la vie de la cité, vous nous avez élus, on gère, on voit les limites. Ou alors, euh, bon ben euh, nous on ne peut pas tout faire, donc on va déléguer euh, une partie de nos activités à des opérateurs privés qui ont comme prisme leurs intérêts privés. Voilà, ça peut marcher aussi, mais on voit aussi les limites. La réduction des coûts, euh, les, les, les personnels qui sont traités comme de la merde, euh, et puis euh, voilà, toutes les réactions en chaîne, tout ce que ça, tout ce que ça produit. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, voilà, on a, on a atteint un, un niveau d'éducation, on va dire, général qui n'est pas encore la panacée puisque l'ensemble de la population française, elle n'a elle pas accès à des études supérieures de qualité, mais il y a quand même de la matière grise, quoi. tu vois, il y a quand même de la matière grise. Il y a des gens qui, quand ils rentrent chez eux et qui voient euh, la rue dans laquelle ils habitent, donc ça veut dire, euh, moi aussi je fais un peu de la langue, ils sont experts de leur quotidien, ils ont quand même des solutions à apporter. Et il ne faut pas simplement les, les solliciter que pour les, les conseils de quartier où tu cliques pour le budget participatif de la ville. Il faut des lieux où euh, ils ont le moyen de s'exprimer. Et où aussi ça peut être aussi un lieu de rencontre. avec Parce que je, moi, je ne stigmatise personne. C'est un lieu de rencontre avec le service public. C'est un lieu de rencontre avec les opérateurs privés. Et c'est à un moment donné de dire, bon, ben bah voilà, moi je suis un citoyen. Qu'est-ce que je peux faire elles sont où mes limites, donc le côté institutionnel, machin, et aussi quels sont les moyens dont je dispose, et le côté opérateur privé, quels sont les moyens que je dispose avec vous pour pouvoir mener, mener les projets. Et, et on n'a pas encore, on n'a pas encore, on va dire, vraiment ce cadre où euh, le citoyen, on va dire, non initié, tu vois, euh, ce qu'on appelle le citoyen lambda, tu vois, euh, eh ben il, il, est, euh, il est du, du pouvoir d'agir, tu vois vraiment. Ça, ça aujourd'hui, on n'a pas. Et, et nous, c'est ce qu'on essaye de, de proposer, c'est pour ça que après, nous, notre travail, euh, après, à terme, c'est de discuter avec les pouvoirs publics et les opérateurs privés, en tout cas sur notre territoire, sur comment on peut créer ce cadre. Comment on peut créer ce cadre pour donner des moyens, une reconnaissance des outils aux citoyens quand ils quittent son boulot, ou qui veut se prendre une disponibilité, il peut s'investir.